Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois d'août, comme d'habitude, comme tous les ans, le soleil est face à vous en lion. Il éclaire votre secteur relationnel, euh, le secteur qui représente votre conjoint, qui représente les autres en général vos accords avec les autres mais aussi vos désaccords et il se peut qu'en début de mois hein, certains natifs de, de début février se trouvent face à un gros désaccord face à quelque chose euh, qu'ils ne veulent pas accepter une situation qu'on leur impose qui est une contrainte mais on en a déjà parlé hein, c'est euh, l'effet uranus la dissonance d'uranus avec votre soleil qui est actualisé par le soleil en lyon euh, comme l'année dernière pour ceux du premier er décan, hein. là maintenant c'est ceux du début euh, du second décan, du deuxième e décan. Euh, mais bon, heureusement il ne va pas y avoir que ça, hein. je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas vous laisser faire. Euh, le soleil en lui, on peut vous voir aussi en compagnie de personnes avec qui vous vous sentez bien, vous, pour qui vous avez de l'admiration, que vous a, vraiment vous aimez beaucoup, alors je sais pas, peut-être vous allez partir en vacances avec un groupe d'amis ou de membres de la famille avec qui vous serez particulièrement euh, euh, à l'aise. Hein oui, oui, vous serez à l'aise. Après le 22, le Soleil va être en Vierge. Là, il va être tout à fait question d'autre chose, hein. c'est un autre domaine qui est mis, euh, qui est éclairé par le soleil, c'est celui de vos finances. Alors euh, bon, comment gagner plus, comment euh, faire en sorte que votre trésorerie euh, euh, se remplisse, euh, euh, vous allez chercher des moyens, ou alors peut-être que l'un de vos projets va vous permettre de de gagner plus hein. ça n'est pas exclu vous êtes sur des projets vous en je veux dire ça va vraiment se disons être de plus en plus prendre de plus en plus d'importance au dernier trimestre et puis début 2021 vous allez voir bon avec jupiter et Saturne qui vont rentrer dans votre signe en même temps il va vraiment se passer quelque chose d'assez important donc euh, voilà le soleil en vierge hein, c'est vraiment la partie euh, euh, travail euh, et travail productif, hein, qui va être euh, mis au premier plan. Bon. On en vient à Mercure maintenant qui va suivre de très près le soleil, enfin elle rentre en Lyon euh, le 5 et, et euh, le parcours euh, au pas de course, puisqu'elle en sortira le 20 en même temps que le soleil, deux jours après, va rentrer en vierge donc euh, ce mercure en Lyon, alors là euh, il peut y avoir euh, euh, des rendez vous enfin un rendez vous parce que comme elle est rapide ça va durer une journée hein. un rendez vous qui peut être important euh, un entretien par exemple pour du boulot euh, vous pouvez faire une démarche euh, en tout cas si vous êtes au travail maintenant bon si vous êtes euh, en vacances euh, bah, vous allez peut-être euh, faire un petit déplacement au milieu de vos vacances euh, pour voir quelqu'un à moins que ce soit euh, l'un de vos proches qui, qui viennent vous rejoindre hein, euh, sur votre lieu de vacances ce qui ne sera pas forcément euh, désagréable et puis alors vous aurez besoin d'échanger hein, vous aurez besoin euh, d'avoir des conversations avec des, avec euh, ceux que vous aimez mais des conversations euh, Voyez qu'ils ne se limiteront pas à la surface des choses. Vous aurez besoin, euh, même euh, si vous voulez, ces, ces échanges avec euh, ou votre partenaire ou vos proches, vous permettront à, à vous de, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe. Surtout si vous êtes de début février, hein, parce que euh, fin janvier, enfin dernier jour de janvier, début février, cette euh, dissonance d'Uranus vous, vous pose vraiment problème. Qu'est-ce que vous devez faire Est-ce que vous devez vous accrocher Est-ce que vous devez au contraire lâcher prise Et les conversations que vous allez avoir, en particulier une, peut vous aider à avoir plus clair dans ce que euh, éventuellement vous pouvez faire euh, pour améliorer les choses, parce que quand même ça provoque un petit peu d'angoisse, hein, les, les, les dissonances d'uranus. Hein, euh, Bon, elle passe très vite, mais bon, elle est quand même le signe que bon, la situation actuelle provoque de l'anxiété en tout cas, si c'est pas des angoisses, c'est de l'anxiété des choses nerveuses. maintenant qui bon a été plutôt en bon aspect avec vous mais je suis pas sûr que vous, vous l'ayez beaucoup senti euh, dans la mesure où il y avait d'autres choses qui se passaient euh. bon, enfin sauf si vous êtes du premier décan là le bon aspect de quand elle est restée au début des gémeaux ça a dû être quand même assez sympa hein, au, mois de, au mois de juin juillet euh, bon, toujours est-il que là, le 7 août, Vénus change de signe et va se trouver en cancer dans votre secteur du travail. Donc, on peut se demander euh, si vous n'allez pas travailler là au mois d'août, hein, euh, si vous n'allez pas euh, finalement euh, bah, euh, apprécier hein, euh, ce mois d'août parce que justement, vous pourrez travailler à quelque chose, euh, à un projet. Euh, bah, quelque chose qui vous tient à coeur hein, puisque c'est vénus avec vénus on valorise on accorde de la valeur à ce qu'on fait quand elle est en, en, en cancer dans votre secteur du, du travail quotidien hein. donc euh, je pense pas que vous serez malheureux du tout si vous n'êtes pas en vacances par exemple parce que euh, bah, vous vous accrocherez hein, à ce projet à ce travail que vous devez faire ou alors vous chercherez du travail et vous en trouverez. Hein, avec Vénus, on a quand même un accord hein, potentiel. Euh, enfin, il y a de l'accord dans l'air, de l'entente. Hein. C'est une planète d'entente. C'est pas une planète de discorde hein, du tout. En plus de ça, vous allez être aidé. On va le voir plus loin par Mars. Hein. Donc, à, à votre place, je, bon, je serai plutôt positive hein, sur ce mois d'août. En, en dépit du, du problème qui va se poser en début du, au début du mois. Mais bon, pour les autres, pour ceux qui n'ont pas ce problème avec Uranus, euh, par exemple le premier décan qui en est débarrassé hein, pour l'instant, euh, eh bien je pense que ce travail que vous allez accomplir par rapport à un projet, parce que le verso a toujours des projets, euh, sera quelque chose qui vous plaira, hein, parce que vous anticiperez euh, de bons résultats. on termine avec mars et alors pour une fois vous êtes bien servi par cette planète d'action de réaction de décision qui gère votre volonté et bon toutes vos énergies en général et alors mars depuis fin juin elle est en bélier alors déjà elle a été bonne pour vous au mois de juillet et elle va encore être bonne pour vous au mois d'août à part qu'elle fait quelques dissonances hein mais je pense pas qu'elles vont avoir beaucoup d'impact sur vous, le Verseau, déjà, parce que bon, les planètes qui sont dissonantes euh, n'ont pas vraiment de rapport avec vous, et ensuite, surtout, elles sont rétrogrades. Donc on retrouve, c'est vrai, hein, la, à peu près la même configuration qu'au mois de mars quand nous avions été euh, confinés. Mais euh, bon là, le fait que les planètes soient rétrogrades, euh, n'indique pas du tout qu'il va se passer quelque chose de cet ordre. Ça indique simplement qu'il peut en être question, on peut en parler, on peut l'évoquer, on peut le craindre. Hein. On peut craindre aussi un conflit hein, avec Mars en Bélier, il y a toujours du conflit euh, quelque part. Hein. Euh, donc euh, voilà vous serez dans la crainte dans l'anticipation est ce que ça va arriver est ce que ça va pas arriver hein, comme le verso il aime tellement prédire l'avenir il aime euh, hein, euh, prévoir euh, donc vous aurez envie de prévoir mais euh, bon vous serez un petit peu gêné alors surtout quand mars va être en dissonance avec saturne euh, intellectuellement euh, vous vous direz non, je ne peux pas penser de cette manière-là, ou alors on, on ne peut pas me faire penser de cette manière-là, hein, vous pouvez aussi réagir de cette manière-là à euh, des euh, livres que vous allez lire, des articles, euh, ou des choses que vous allez voir ou entendre. Hein, euh, donc euh, bon, hein, restez un petit peu en retrait.